Et tu vas comme ça Je voulais payer à côté. Ah bon, oui. bon On ira là ensemble. Oui, hein? On peut s'asseoir pour discuter un peu, pour faire quelque chose. Ok, mais, mais moi je vais emporter. Emporter Oui. Il n'y a, a pas de soucis. D'accord. Hein? Si, si tu as fait de emporter là, on est là à la maison. Il n'y a pas de soucis. Bien sûr. Oui, très sûr. On y va. Ok. Eh? Mais ton frère là. Vous avez poisson pour essayer. Oui, hein. Elle a des poissons. je vais dire encore hein. oui, D'accord. D'accord, ça fait combien? Ça fait 22,60$. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Oui. On ira à la maison, on va manger ensemble. Hein? Ouais, ah, Véro! Mais tu fais quoi? Ouais. Ah bon, c'est ce que tu fais avec moi, ça? Tu la connais? Yes. Yes. Tu sais donc, c'est ce que tu fais avec moi, ça? Ah bon? Hein? Tu la moto vite! Hein. Eh je... Mais comment maman m'a emporté non Toi tu, tu cherches une femme d'autrui et tu demandes à à emporter, porter. Hey, eh, mon père c'est mais il pas comme ça. Qu'est-ce que je te dis là Lui non mais pas l'argent. Il il non. Ah C'est... Pour le bonnet, tu as pris. Oui. oui. Tu as trouvé lui là, même où Je l'ai trouvé sur la voix. Ah, bon. C'est bon pour les emporter là Oui, c'est bon. Je crois qu'il y a un qui est oui. tué, oui. au poulet. Oui. Et l'autre c'est bloquant pour ta maman. Oui. Tu as la chance. Tu peux en compléter. Hein. Non, c'est bon, chérie. Bon. Même si des champagnes tu veux, tu peux le prendre. C'est bon, c'est voilà, bon. Moi, ma seule souci est que quand tu vas finir de prendre tout ça, on doit le toi à la maison. Oh, sans problème. Il n'y a pas de souci. Donc, tu es ma seule chérie. Ou bien oh, oui, je... Zéro. Mais tu fais quoi encore ici Chaque fois, c'est ce que tu fais. Encore toi ici quoi. Tu le connais C'est mon petit ami. Donc, c'est ce que tu me fais dehors. À la maison. Tu vois ton bureau c'est ce que tu fais chaque fois et puis cette voiture on va pu demander hey. une voiture on va demander moto Moto. hé hey. hé hey. hé hey. hé hey. hé hey. hé hé hé hé hé hé hé Oui. On y va manger quoi maintenant? Moi bah, je ne veux plus de manger. Tu es sûr. Ta oui. mangue va manger avant d'aller manger, non? Non, non, non. Tu es sûr? Non. Actuellement, je veux une moto. Tu veux une moto? Tu veux qu'elle moto? Peu importe. Donc tu auras ça aujourd'hui. Mmh, tu On... es sûr. Oui. Tu as soif, tu vas boire. Mmh. Euh... Tu as de l'eau. Non, j'ai une boisson. Tu, es, tu vas prendre ta boisson, non? Ah oui. Okay. que on va, on va prendre la moto ce soir vers 18h c'est bon ça va yeah, yeah, yeah. Mais tu viens de faire quoi C'est quoi Qu'est-ce ah. qui s'est passé non, Mais tu fais quoi